Hello, hello. Bonjour, chers membres du cabinet MP, chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Alors, je suis euh, Régis Samon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente et en entrepreneuriat pour ceux qui ne veulent plus échouer en développant leur entreprise. Alors, aujourd'hui, on va voir comment réussir son accueil client à 100%. Ne jamais rater votre Accueil client Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo Parce que euh, je suis peiné de voir de nombreuses euh, PME, restaurants, hôtels, boutiques qui perdent de nombreux clients à cause d'un accueil client raté. Voilà, parce qu'un euh, euh, accueil client raté engendre très rapidement ce qu'on appelle euh, du bouche-à-oreille négatif. Et ça donne une mauvaise image à votre entreprise, dix fois plus qu'une euh, expérience réussie. Même si tous les autres services de votre business sont excellents, une fois que l'accueil est raté, vous ratez quasiment vos ventes et euh, elles vont chuter au fur et à mesure à cause euh, de ces inconvénients. Donc, c'est très important de réussir votre accueil. Non seulement, ça va vous permettre de vendre beaucoup plus facilement, hein, selon euh, les experts marketing, un accueil réussi dans votre établissement, garantit systématiquement l'achat des produits. Parce que ça va même créer une réciprocité. La personne va vous trouver gentil et aura, c'est comme s'il aura une sorte d'obligation morale de vous faire quelque chose. Il a tellement été bien accueilli que même s'il n'a pas trouvé le produit qu'il voulait, il va acheter un petit produit, même si ce n'est pas utile, il va acheter un petit produit juste pour vous récompenser à cause de l'accueil qui a été réussi. Voilà, et ça vous permet de fidéliser, de, de un accueil réussi, ça vous permet de fidéliser votre clientèle et c'est quelque chose de très important puisque la fidélisation de la clientèle, c'est ce qui permet de vendre avec au fil du temps, en tout cas avec le peu d'effort en communication et peu d'efforts en, en, en frais de publicité. Voilà. Alors, avant de vous montrer comment euh, réussir votre votre accueil client n'oubliez pas de laisser un pouce bleu de partager cette vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne youtube à notre euh, notre adresse internet à notre, à notre blog hein, marketing vous allez avoir plein plein d'idées vous allez télécharger en dessous de cette vidéo notre euh, livret sur les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes c'est un livret très pratique pour tous ceux qui ont des difficultés de vente en ce moment et qui veulent augmenter, accroître les ventes, ça va vous donner aussi des idées. Alors, comment réussir son accueil commercial C'est simple. Hein. Selon euh, l'art de, de, de, de l'accueil commercial qui est issu, on va dire, de, du protocole, vous savez qu'on a tiré l'accueil commercial, euh, les techniques de, de l'art du protocole, protocole qui vient du grec, qui veut dire euh, protos, qui veut dire premier, voilà. Le protocole nous dit ceci. Pour réussir un bon accueil, il faut respecter deux critères. Un, le bon timing et deux, le bon endroit. C'est-à-dire que si vous réussissez à accueillir votre client au bon endroit et au bon timing, 100% de votre accueil sera réussi. Voilà, c'est ce que le protocole dit. Et ce bon timing et ce bon endroit en, en, en, en, en accueil commercial, on l'appelle la zone de décompression ou zone de transition, ou bien encore zone de seuil. Alors, de quoi s'agit-il On va voir ça en vidéo, hein, tout à l'heure. J'espère que la vidéo est en train de passer au moment où je suis en train de parler. Il va vous montrer que quand votre client rentre pour la première fois dans votre établissement, il... Il va marquer un arrêt. Un arrêt. Après un ou deux ou trois pas, il va marquer un arrêt. Pour scanner votre... Parce qu'il est un peu perdu. C'est la première fois qu'il rentre. Il va marquer un arrêt systématique. Il va scanner votre magasin, du regard, pour pouvoir s'orienter, savoir où, où partir. Voilà. Et puis, il prend, le corps s'habitue à prendre l'ambiance euh, du nouvel espace. Donc, c'est une zone, en fait, de transition qui entre l'environnement extérieur et puis l'environnement intérieur. C'est celle-là, cette zone-là qu'on appelle la zone de seuil. Donc, vous remarquez, vous allez voir que quand vous rentrez dans un nouvel endroit, vous faites un pas, deux pas et puis vous arrêtez. Bon, ça dépend de la taille de votre magasin, mais c'est généralement entre un pas et cinq pas maximum. Et puis, vous arrêtez pour scanner, pour savoir où est-ce que je dois aller. Donc, c'est cette zone-là, qu'on appelle la zone de décompression, la zone de seuil. Et c'est le bon endroit pour pouvoir accueillir votre client. Question timing. Combien de temps vous devez prendre pour pouvoir accueillir votre client? C'est quelques secondes. Ça, généralement, le client va rester là-bas une à trois secondes maximum. Un, deux, trois, c'est fini. Après, il va s'orienter et il va juger votre commerce, l'accueil de votre commerce à partir de là. Quand il a l'impression qu'il s'est débrouillé tout seul, il n'a pas été bien accueilli. Mais dès que il voit que, dès que vous ouvrez, il ouvre la porte et qu'il est dans cette zone de décompression et que vous l'accueillez à 100%, il va considérer selon les études qu'il a été bien accueilli. Alors, comment réussir son accueil C'est simple. Le client, il reste dans cette zone, comme je vous ai dit, pendant une à trois secondes. Tout ce que vous devez dire, c'est « bonjour ». C'est « bonjour ». Il faut dire « bonjour » à ce client-là, à ce moment et à cet endroit. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, euh, automatiquement, le client va être détendu. Il va juger qu'il était bien accueilli. C'est comme, regardez vous-même, quand vous êtes accueilli par vos enfants, quand les enfants ils sont tout petits, quand ils vous accueillent au seuil de la porte, ça vous rend chaleureux. Mais quand vous rentrez et que vous êtes obligé de faire plusieurs pas, vous indiquez vous-même jusqu'à trouver la personne, à l'intérieur qui vous salue, ce n'est pas chaleureux. Mais quand un enfant vous accueille, vous-même, vous êtes parent, hein, vous êtes habitué à votre enfant, mais il vous accueille au seuil, dès que vous avez franchi la porte, ou bien si vous êtes en voiture, vous garez, et puis la personne est déjà là pour vous accueillir, vous avez ce sentiment que vous avez été accueilli avec chaleur. Hein. Donc, euh, euh, c'est ça pouvoir réussir vos accueils. Vous pouvez vous lever. Nous, au cabinet MP, on recommande aux gens de se lever dès que vous franchissez la porte. On vous dit bonjour et puis on se lève. Hum? Et si vous êtes loin là-bas, hein, pour ceux qui sont des agents commerciaux, si vous êtes loin, votre magasin est grand, faites des pas, des mouvements vers le client. Dès qu'il a franchi les, les, la, la porte et qu'il est dans cette zone de seuil, automatiquement, vous venez vers lui, vous le saluez. Même si vous avez, hein, vous êtes dans un box. Hein, généralement, ceux qui sont dans les, les kajibis de Mobile Money, là, on ne vous voit pas, vous êtes dans des sortes de caisses. Hein, vous êtes dans des sortes de caisses, c'est une, une vitre. Et c'est très désagréable, c'est très, très froid, les accueils. Parce qu'on rentre, on ne voit personne. Vous êtes derrière vos box là-bas. Et puis, bon, on est obligé de se chercher. On ne sait même pas s'il y a quelqu'un. Si jamais les vitres sont teintées, on ne sait même pas s'il y a quelqu'un derrière le box. On doit entendre le « bonjour » de là-bas. Donc, depuis que vous êtes là-bas, vous dites « bonjour ». Ah bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Donc on sent qu'on était bien accueilli et puis ça nous donne, ça nous permet de nous orienter beaucoup plus facilement. Mais si vous nous laissez là, on est là en train de se chercher, on cherche à voir mais est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà, on va considérer qu'on était mal accueilli. Voilà donc c'est simple, hein? à partir d'aujourd'hui dans votre commerce, pour pouvoir réussir à 100% votre client et votre accueil client, dès que le client franchit la porte vous dites bonjour parce qu'il sera dans la zone de décompression et vous avez une à trois secondes maximum pour pouvoir euh, réussir le bon timing et puis dire que le, le, le avoir de l'impact sur le client pour qu'il considère qu'il a été bien accueilli. Voilà, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais partager. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour réussir à 100% euh, un accueil client, il faut... L'accueillir en respectant deux critères. Premier critère, l'accueilli dans la zone de décompression. Deuxième critère, vous avez une à trois secondes pour lui dire « bonjour » et puis venir vers lui pour l'orienter et ça va le marquer à vie. Il aura l'impression qu'il a été superbement bien accueilli alors que vous avez juste respecté le bon timing et le bon endroit. Alors, pour ceux qui me suivent pour la première fois, il y a des notions qui peuvent être difficiles à comprendre. Euh, C'est normal, hein Bon, il faut savoir que moi, je prodigue des conseils en marketing depuis de nombreuses années. Donc, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont à jour. Donc, pour bien comprendre les concepts, euh, moi, je vous recommande de, de, de revenir aux fondamentaux. Donc, il y en a des livres, des livrets que vous allez télécharger pour reprendre les fondamentaux de la vente. Donc, comme ça, à chaque fois que je vous donne une notion et que je ne reviens pas sur certaines notions, eh, en ce moment-là, vous pourrez être à jour. Donc, il se trouve, le lien se trouve en dessous ou au au-dessus de cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube, à notre page Facebook, à notre site internet, vous allez avoir eh, des mises à jour et des euh, vidéos très pratiques sur comment augmenter vos ventes, comment avoir des idées pour sortir des difficultés de vente ou tout simplement comment vendre pour ceux qui n'ont jamais appris. Avant. Voilà, vous pouvez nous laisser nous envoyer aussi vos questions par email, par, euh, euh, par email ou bien sur notre site internet. Hein, L'adresse euh, s'affiche à l'écran cabinet MP ou bien pratiquecom Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de formation marketing. Ciao, ciao, bye bye.